vous apportez comme des arguments. Je vous rappelle quand même qu'en 2019, c'était mobilisé contre euh, la réforme par parce que effectivement, elle a, elle a une grande dégradation de nos niveau de pension. Et contrairement à ce qu'on pense, ce n'est pas parce que la retraite par répartition n'est pas attaquée actuellement, mais que ce n'est que l'âge à laquelle nous serons de capacité de prendre personne. Nécessairement, avec notre métier, métier préparable, puisque aujourd'hui, la quasi-totalité des personnels, notamment dans l'enseignement, rentrent dans l'éducation à 20 5, ça va induire pour tous de devoir aller au-delà de 64 ans pour pouvoir faire ce genre de à peu Pour la plupart d'entre nous, nous serons sous compte d'aller à 67 ans ne pas se le voir, octroyer une décodée. D'accord? Donc aujourd'hui, la retraite, c'est pas ce que ne pas partir à la retraite à 64 ans. Réellement, ce qui se passe avec cette réforme, c'est qu'on doit tout faire pour que nous ne soyons pas que tous pour la pouvoir entre nous mettions à 67 ans. Or lorsqu'on part à 67 ans, le niveau de santé que nous allons pouvoir bénéficier quand ils vont de cette pension, ok Il est extrêmement fractionné sur le niveau de santé, et donc de fait, nous n'allons pas pouvoir bénéficier de notre retraite correctement, même si on part avec les peuple. Résultat des causes, beaucoup d'entre nous serons tenus de partir à la retraite à 64, mais sachant que à 64, c'est aussi des niveaux de pension extrêmement bas, avec des droits de santé jusqu'à 25%. Elle va être de la futur retraité. Elle va être faire partir avec un niveau de santé extrêmement précaire, mais surtout avec un niveau de rémunération extrêmement bas. Sachant que, sur le coup, on voit d'autres. Non seulement on est mis à 75% de nos derniers, euh, derniers six mois de la mais surtout perdons le 40%. Alors, certains d'entre nous, je j'en ça dans les écoles, donc, on ne pas de pas souci. Il dit, euh, il y a le tiers d'homme. Attention, vous coups, hein. le tiers d'homme ne permet pas de sous-côté. Le, le tiers d'homme ne permet qu'une seule chose, c'est permettre pour un certain nombre d'entre nous d'atteindre ces 42 ou ces 43 habités. Mais si avec le tiers d'homme, vous êtes à 40 habités, vous n'avez pas de sous-côté. Mais... Tout ça qui en est 43 habités. il faut expliquer ça à tout le monde. Et surtout, ce qu'il y a de, de célébrant dans ce qui est proposé par ce gouvernement-là, c'est que ça va s'appliquer à tout le monde tout de suite. Du moment que vous êtes né après le deuxième semestre de, de 1961, c'est le cas je pense pour tous ceux qui sont dans la salle, vous avez tout de suite l'application de cette évente qui vous permet, soit parce qu'il vous faudra travailler six mois de plus, Préoccupant ce qui est en train de se passer, on est en train de faire, avec cette réforme-là, des retraités propres. Et lorsque c'est le niveau du coût de la vie en Guadeloupe, nous serons des retraités très, très propres. Malgré le fait que nous ayons été des fonctionnaires pour moi, certains d'entre nous, de catégorie A, alors je ne parle même pas des fonctionnaires de catégorie C, je ne vous dis même pas. Dans quelle situation vous voulez sur ces catégories c'est Donc il faut vraiment expliquer ça aux collègues. Lorsque vous allez retourner dans vos établissements, lorsque vous serez dans vos administrations, je dis, il faut faire de telle sorte que toutes les écoles de premier lieu, tous les collèges, tous les lycées, l'administration centrale soit fermée. Il faut vraiment qu'on soit massivement dans la rue de parce qu'il est hors question aussi pour nous à l'aide. ils autres faire le travail. Parce qu'elle va nous permettre de faire des très bien plus que ceux qui vivent en France en France en Donc il est hors de question pour que laisser vos pères qui sont sur la France interne qui pour la le travail pour nous. Il faut qu'on fasse Aujourd'hui, dans tous nos corps, nous avons des dizaines et des dizaines de contractuels qui sont dans l'incapacité de pouvoir être préservés comme statut. Il faut qu'on se batte. Et aujourd'hui, on sait très bien que nous ne sommes pas traités énormément. Nous avons à part quatre établissements, c'est-à-dire les Minnesota, euh, le, le collège de l'excellence et celui de Zéma. Tous ont des indicateurs de position sociale inférieure à ça. Vous allez dans n'importe quel établissement de France et de Navarre, dès que vous avez des indicateurs de position sociale inférieure à ça, il y a l'éducation prioritaire. Rien que dans le premier degré, nous avons 80 000 écoles élémentaires qui devraient être en éducation prioritaire. Lorsque vous créez un système, pour pouvoir faire les développements de ces pays, etc. Et si vous prenez la même chose au niveau des collèges, par exemple, lorsque vous avez un ABC, le nombre des divisions, c'est des centaines de postes qui pas être pris. Ils n'ont pas suivi ce postes. Donc, il faut absolument, parce que moi je vous dis, il y aura effectivement une poste, euh, des déperdition, mais les gouvernements du lycée, notamment les gouvernements du lycée professionnel, mais ils vont tout gérer. Aujourd'hui, la réalité de certains collègues en, en, en première, en terminale, n'est pas 25 e et 3 places, c'est pas 30 e et 3 places, c'est au-delà de 30 e et 3 places. Donc, oui, mardi, il faut qu'on ferme les établissements pour signifier à la rétrice qu'on lui donne 15 jours. et 15 jours de vacances de carnaval pour qu'elle retourne au ministère pour qu'elle puisse qu récupérer du poste parce qu'il y a une de pendant lesquels j'en profite, lesquels j'en profite, pour aller chercher des postes dans le premier degré parce qu'il est rendu jusqu'à 5 postes. Mais surtout, qu'elle retourne au ministère pour leur dire qu'aujourd'hui, cette éventée retraite fait, elle parle doublement du personnel, qu'il soit du privé, qu'il soit du public. Qu'il soit du privé, qu'il soit du public. Je vous rappelle quand même que nous avons plus de 1000 collègues qui se sont fait travailler dans les écoles. Ce sont des A.R.S.H qui ont des, des, des, des niveaux de rémunération familique, qui ont des, des, des, des, des heures incomplètes pour pouvoir travailler en charge, les élèves qui devraient avoir le plus, c'est-à-dire les enfants en situation de handicap. Je pense sincèrement qu'on a une situation. 35% d'entre eux qui pas les 4% du peuple. Mardi, il faut que nous accompagner, il faut convaincre. règle. Un, un, on est devant les établissements, on est ensuite pour la et ensuite on se à, on se avec l'ensemble des, des partenaires de pour faire changer la donne. Pour faire changer la donne. On ne peut pas continuer à avoir nos enfants déscolarisés, ne serait-ce que parce qu'il y a des draps, parce qu'il n'y a pas d'eau dans les établissements. Parce que c'est ça la réalité ici en Guadeloupe. Nos enfants sont déscolarisés, même tout en étant inscrits dans des établissements qui sont déscolarisés tous les jours, parce qu'il n'y a pas d'eau, parce qu'il y a des rats dans des établissements. Ce n'est pas acceptable. Ce n'est pas acceptable. Pour toutes ces raisons, nous, à la on appelle tous les collègues à se mobiliser. Ne vous inquiétez pas, on, a, on est en train de faire le travail. Je suis certain que vous avez pu voir beaucoup d'entre nous. Nous sommes en établissement, nous, nous essayons effectivement de vous regarder dans quelle mesure on peut faire à la chance. Je sais que beaucoup vont dire vous prenez vos vacances pour arriver. Est-ce que ça vous ferait le coup de se avant le type des vacances Oui, ça vaut le coup. Ça vaut le coup parce que si on ne le fait pas et si on ne le fait pas une si dynamique pour que l'IA rebond tout de suite dès le retour des vacances, mais nous serons. Pour obtenir la paix de poste. Et c'est pour ça qu'on vous dit, là, il n'y a pas de répétences. On ne regarde pas qui -tout. Tout le monde, on se mobilise. On se mobilise pour faire obtenir la paix de de poste. On se mobilise pour le retrait total. On n'est pas dans la négociation. Contrairement à ce que pense, bon, nous ne sommes pas dans la négociation. Nous voulons le retrait total de la proposition de loi sur les réformes. On ne va pas nous craquer de mettre une baisse par là ou euh, de année par là. Cet effort n'est ni à faire. Okay d'autant plus qu'il n'y a pas de problème en termes de financement de notre système de répartition. Tout ça, c'est faux. Nous savons pertinemment que s'il y a un petit déficit, il est rattrapable. Et nous savons pertinemment que s'il y a un déficit, il ne sera pas dans la durée, d'autant plus que nous avons on fait déjà des efforts, notamment pour nous du recours de la BDS. Il y a de l'argent, il n'y a pas d'argent à la mais ça suffit bien Je vous remercie et j'espère vraiment que mardi, tous nos établissements seront fermés, qu'ils soient disponibles pour ceux qui ont le tout le monde sera en rectorat, que la réctorie prendra euh, réellement compte de notre détermination pour que demain et après-demain, et après, après, on soit en capacité réellement de...